Salut, c'est Patrick de nouveau, bienvenue sur cette page. Alors je vais t'expliquer en quelques secondes, quelques minutes, vraiment très court, ce qu'il y a là-dedans dans cette page. Il y a deux manières de participer à une formation des 3L experts chez moi, en mode soit privé, soit en mode inter. Euh, en tout état de cause, dans les deux cas, il n'y aura jamais plus de trois personnes, avec moi quatre ici, dans cet atelier, parce que je considère que l'accompagnement du coaching, ça ne se fait pas à 12 ou à 15, euh, dans un labo aussi beau soit-il. Euh, en ce qui concerne la formation Rosel Expert, donc en mode privé, c'est une à trois personnes d'un seul et même projet, d'accord Et euh, on vient ici avec moi se former, euh, et puis je vais faire un accompagnement, répondre à toutes tes questions, mais véritablement pour ton projet alors, il n'y a pas de planning, forcément, puisque euh, c'est pratiquement quand tu le désires, pratiquement quand tu veux passer aux actes, c'est-à-dire que tu as déjà décidé que tu allais t'installer soit euh, dans une crêperie traditionnelle, un food truck, ou tu deviens un spécialiste de l'événementiel, je ne travaille avec toi que pour ton projet, d'accord Donc là, on s'adresse à des personnes qui ont déjà euh, mis en œuvre beaucoup de choses. Donc, pas de planning, il suffit de m'appeler L'autre manière de participer, parce que euh, ce n'est pas encore tout à fait fixé en ta tête, euh, tu n'as pas envie de trop t'engager, etc., mais euh, tu aimerais avoir une formation euh, de qualité, un accompagnement aussi, même s'il y a quelques petites différences. Le fond est le même, la, euh, notamment la formation, elle ne sera pas euh, euh, réduite pour autant, sauf qu'on va la partager, tu vas la partager avec deux autres personnes, c'est-à-dire toujours pas plus de trois personnes dans, dans mon atelier, avec moi quatre. Alors là, évidemment, je, je, mets, euh, je mets une date, euh, en général, c'est en semaine, et c'est vraiment au compte-gouttes, c'est une fois par mois, ou peut-être parfois pas du tout si je suis pris en, en mode privé. Euh, alors là, si vraiment tu sais pas et que tu as envie de participer à une formation, ben, quand tu vois des dates passer, tu as intérêt à, à sauter dessus, entre guillemets. Euh, voilà, les dates, soit je les affiche, soit, euh, puisque tu es abonné, tu les recevras euh, par un email, etc. Voilà ce que j'avais à dire, euh, je fais de l'accompagnement, je ne fais pas que de la formation et ça tu l'avais certainement deviné à travers les vidéos. Voilà ce que j'avais à dire et euh, si d'aventure tu n'es vraiment pas encore tout à fait prêt, tu te poses encore beaucoup de questions, tu as remarqué qu'il y a ce que j'appelle la Bible, la Bible du crêpier débutant, c'est-à-dire qu'en un peu plus de 40 pages, je te donne mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces, des recettes de cuisine... Quelque part des conseils pour éviter certaines conneries mais ça va surtout aussi t'éclairer euh, tout simplement si, euh, euh, si tu ne sais pas par où te diriger encore. Mais la première des choses à faire, c'est effectivement, même avant d'acheter ta première louche, comme je le dis, c'est toujours de te former. Ici ou ailleurs, hein, mais bon, ici c'est mieux. Puis c'est juste à 150 mètres là, du, du bord de, de l'océan, donc c'est pas mal non plus. Voilà ce que je voulais te dire. À très bientôt, si tu en as envie. C'était Patrick de l'école crêperie l'héroïque à Saint-Nazaire. Salut